Ça enregistre pas le. Papa. Uh, tu. Two uh, presque rien suffit de. Presque rien. Un... Casi... Presque rien. Presque rien. Suffit de presque qu'on touche le poteau et qu'on gagne l'or Pour qu'on passe à côté et qu'on rate un trésor Pour se faire plaisir, ouais, se faire du bien Pour se réjouir du petit matin Presque rien, suffit de presque rien ouais, Presque rien ou qu'on se déchire Presque rien, suffit de presque rien ah, Presque rien presque, presque rien, suffit de presque rien Suffit de presque rien Il suffit d'une goutte d'eau quand on est irritable Comme il suffit d'un mot pour péter un câble Dans sa maison, sans truc inutile, les gadgets à la con. Presque, presque rien, rien suffit de presque suffit rien. De presque rien. Presque rien. Pour faire rêver un papillon, il suffit de presque rien. Comme il suffit de presque rien faire une chanson. C'est un petit rien oh. oh.